Salut à tous Aujourd'hui, un grand bouquet spécial en direct du Pôle Lecture Confort avec Régine qui va vous parler de son prix LUVU. A toi Régine Bonjour, c'est Régine. Bienvenue sur Le Grand Méchant Bouquet. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'intention de vous présenter donc, le premier prix de vue qui a été organisé par la médiathèque. Vous avez jusqu'au 30 septembre pour exprimer euh, votre vote et le, le prix de le vue a été lancé donc, le 13 mai. Alors pourquoi un prix de vue ben, Simplement pour donner l'envie de, de lire des livres en gros caractère, de faire connaître des auteurs dont les titres euh, paraissent maintenant en gros caractère et plus pour euh, développer donc euh, le fond de livres euh, large vision tous ces livres vous les trouvez euh, ici en pôle lecture confort alors quatre titres ont été sélectionnés qui sont en compétition je vais vous les présenter alors d'abord euh, Pierre Guiteau avec euh, un roman policier d'ombres et de flammes donc euh, c'est le un gendarme le gendarme Manjot qui a été euh, mis à pied et il est euh, muté euh, en Sologne son ça, ça, sa campagne de naissance. Et tout de suite, il va être mis dans le vif de l'action. Il va se trouver confronté à une enquête de grande envergure et tout va se passer sur un fond de, de sorcellerie très présente en Sologne, sur fond de, de vengeance dans le domaine de braconnage, dans le domaine de serre et de disparition. Alors ce prix, donc ce livre d'Ombres et des Flammes de Pierre-Iguito, il faut savoir qu'il a été nominé dans trois registres. Donc voilà, je vous laisserai le découvrir. Voilà le premier titre en compétition. Après d'Ombres et des Flammes, j'ai sélectionné une auteure allemande, Monique Pitts, qui, euh, avec le livre Jeune et Jolie. Alors avec Jeune et Jolie, nous retrouvons donc les cinq amis qui étaient déjà présentes dans le livre En route pour Compostelle. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. Et donc, ces cinq amis se retrouvent le premier mardi de chaque mois euh, ou toutes les semaines, selon leur désir, euh, dans un restaurant pour euh, parler de leur quotidien et sortir euh, de, du train-train euh, du travail. Et puis, donc euh, elles décident, toutes les cinq, de partir euh, en Bavière et en Autriche pour faire une cure euh, détox. Et là, je vais vous laisser découvrir leur péripéties, leurs aventures dans ce fameux château où toutes les cinq vont découvrir et découvrir leur privé, découvrir et leur découvrir, se découvrir elles-mêmes. Voilà. Ensuite, toujours, on reste donc dans la région centre Val-de-Loire avec Bertrand Carrette. Bertrand Carrette habite en Brenne, en Cher, exactement. Et donc, euh, il nous présente euh, un roman de terroir et également de sentimental, la Fosse aux louvre Alors Virginie euh, donc, euh, a hérité de sa maman, du domaine de la fosse aux louvre qui est un domaine équestre où elle euh, élève et dresse des chevaux pour les concours hippiques. Mais donc, euh, cet héritage va susciter la jalousie d'un lointain cousin Antoine, et qui euh, ben, euh, va saisir la justice, saisir les avocats, mais euh, pour une captation d'héritage, c'est-à-dire héritage mal partagé, et va donc euh, par le biais d'un notaire et d'avocats véreux, va euh, mettre en misère euh, cette famille de Virginie et de Hélène, sa maman. Donc toute cette histoire, c'est une histoire de vengeance et une histoire de, de secret secrets de famille également que nous allons découvrir tout au long de ce roman de, de terroir, un excellent terroir, euh, voilà, à découvrir. En quatrième euh, sélection, alors Janine Berduca, est-il encore nécessaire de la présenter Peut-être. Euh, elle est du Berry. Elle écrit énormément sur euh, la région du Berry. Elle fait partie de, du magazine de la revue La Bouinotte. Et donc dans la maison de Louise, elle, ça se passe dans un petit village d'Ubéry qui existe réellement. Et dans la maison de Louise, c'est Cécile qui est donc institutrice en région parisienne, qui un jour reçoit la lettre d'un notaire qui lui apprend qu'elle a hérité d'une euh, tante éloignée. Et là, elle va découvrir, parce qu'elle tombe des nues, et elle va découvrir euh, des secrets de famille. Et elle va donc visiter cette maison, elle va prendre sur ses jours de congé, et elle va s'installer donc dans ce village du Berry. Et euh, en fouillant, elle va découvrir euh, des lettres, et découvrir un passé dont elle ignorait tout. Et donc, euh, cette histoire, c'est quand même une histoire d'héritage, une histoire de famille et une histoire aussi sentimentale, mais aussi euh, avec beaucoup d'émotions. Voilà, donc un très joli roman également, donc, écrit par Janine Berduca. Donc, euh, comme vous voyez, donc, quatre romans, quatre genres différents, du roman sentimental, du terroir, un roman policier et de l'humour, enfin, et des tentes. Voilà. Donc euh, avec ce prix, ce premier lancement, donc, euh, vous avez jusqu'au 30 septembre pour exprimer euh, votre choix avec euh, des petits butins de vote qui seront disponibles à l'accueil et euh, vous pourrez déposer votre butin de vente dans la petite boîte qui est ici à disposition. Et j'annoncerai donc les résultats du lauréat et du titre qui aura emporté vos suffrages le 14 octobre ici à la médiathèque dans l'espace La Boîte à 11h. Voilà, donc je vous invite tous à participer si vous le souhaitez et à venir écouter le 14 octobre les résultats. Voilà, donc et je vous dis donc à bientôt et à prochain rendez-vous sur le Grand Méchant Book.